You drive a nice whip, you know what I mean? And they don't, all right? Most parents will become. les Américains et les Canadiens. Ne dormez pas. Ils que c'est le meilleur moment chez vous là-bas. Une petite inspiration pour vous une petite motivation je sais que beaucoup de personnes sont assez surprises on commence à vous jalouser on commence à être sincèrement jalouse de toi et tu tu pensais même que quoi il y a les gens dans votre entourage. Ils sont contents. Quand vous prenez sur place. Tu es là, tu tournes, tu tournes. On t'observe. Tu fais tel business. Après tu fais tel business. Après tu fais tel business. On te regarde. Tu publies, tu partages sur les WhatsApp. Il regarde. Tu lances ta chaîne YouTube depuis 5 ans. Il regarde. Il ne peut pas te regarder dans tes vidéos. Il ne like pas. Tu persévères. WhatsApp, écrivez-moi coin Chaque jour, vous vous m'écrivez Et vous lavez le sel. Et si vous n'avez pas encore pu me parler, écoutez mes messages. Regardez mes vidéos. Quand on va, va s'aligner sur la même fréquence, je vais vous parler. Beaucoup de membres de votre famille, amis, mémé, ils vous guettent. Je travaille tard dans la nuit, on ne regarde pas. Tard. Dès qu'on voit qu'un des trucs que tu as fait commence à marcher, c'est <rire> la jalousie que tu veux voir. Pourquoi tu achètes déjà lébis ici? Pourquoi tu achètes déjà le boisson ici? Pourquoi tu veux vivre dans une grande maison? Pourquoi tu veux. Et ils vont même venir vous snober. Faire comme s'ils veulent acheter vos produits. Ils vont faire comme s'ils veulent acheter vos produits. Hein. En fait, ils ne veulent pas acheter vos produits. Ils vont faire aussi la consultation. Ils ne veulent pas la consultation. Ils ne veulent pas la consultation. Ils, la consultation. ils sont seulement là pour vous frustrer. Mmh, mmh. Et Likia, je sais que je dégage quelque chose de fort. Merci de l'avoir remarqué. Si vous ne faites pas attention, avant, il savait que là, on vous a déposé la haine. Vous allez tourner, vous n'allez pas avoir de gars. Vous allez faire votre chaîne YouTube, on ne va jamais avoir les vues. Après, on voit que tu as mis l'abonné tu fais tes posts, tu as 100 likes, tu cotises de l'argent pour faire tel projet, tu cotises de l'argent, on te voit, tu aider un Ophelina, tu crois même que quoi Ils vont se lever sur toi, ils vont voilà, revenir avec les paroles et vous allez voir que ces personnes ne vont jamais participer à quelque chose que vous faites, jamais Jamais. Tu vends un produit, n'achète pas. Tu mets tes choses, il ne partage pas. Tu fais tes vidéos, il ne partage pas. Vos décès, tu comptes dans mes vidéos. Ils vous guettent. Certains, vous avez fait deux comptes Facebook. Vous vous connectez avec notre nom pour me suivre. Parce qu'ils vous guettent. Et après, quand ils vont voir quelque chose marche déjà, Marabout, bloquez-moi la physique. Bloquez-la. Bloquez-la. Et crois-moi que qui Et crois que qui Voilà, tu restes. Tes clients commencent à faire comme ça. Rappelez-vous voilà toujours de ce passage. Proverbe 4, clients, verset 18. Proverbe 4, verset 18. Toi, tu es juste. Parce que tu es Dieu. Parce que tu aimes Dieu parce que tu écoutes Dieu. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont les enfants de Dieu. Romains 8, verset 14. Proverbes 4, verset 18 dit maintenant que la lumière du juste va dans l'ordre croissant. Je vous en prie, ne regardez pas mes Decepticons. Je parle des Decepticons. Mes Decepticons sont dans mon direct. Donc, bonsoir mes Decepticons. Vous êtes debout à deux heures, pour me regarder. vous me regardez. Vous n'avez même pas honte. Vous êtes debout à deux heures, vous me regardez. Et vous me détestez. Ah, <tousse> <tousse> wonderful. Vous m'avez gagné. <tousse> Mais ce qui me plaît, c'est que quand vous vous pointez, ça me fait une vue. Quand vous délikez ma vidéo, ça me fait encore. Ça monte dans les chats. Vous avez compris? <rire> Le jour où j'ai eu la révélation du Proverbe 4, verset 18, la lumière de Jocelyne va dans l'autre croissant jusqu'au temps de la journée. Donc de 6h à 12h, le soleil fait comment Ça augmente seulement. C'est voilà votre lumière. Vous devez laisser que le passage-là, ça vime dans vous comme la, la, la lumière, la révélation. Tu restes un beau jour ça, ça fait, tia, tu dis que c'est fini. Je ne peux plus jamais souffrir. et quoi qu'elle est qui l'autre m'a même dit que dès qu'elle a commencé à me suivre acheter mes produits son mari il a même fermé la boutique il avait ouvert pour que j'ai a fermé donc il a vu que son agent en déjà l'agent de la femme il a dit que je vais fermer donc tout moyen que tu avais, ça te donnait l'argent, ça me donnait moi-même. Je vais filmer. Un homme que tu dois aller à la maison sur le même biais. Vous allez voir. Attendez. Cop tout ouais. Peut-être que tu fais partie des gens qui doivent supprimer. Tu as compris? Je me bloque les gens sur ma page jusqu'à une blague par moi non je bloque moi, je bloque, donc si tu viens ici là, tu fais un peu nini. tu vois, seulement m'en créé cinq comptes pour me suivre, et quand il faut vous guetter comme ça, calcule parce qu'il veut, veut vous atteindre. Il veut vous toucher. ils veulent vous toucher. C'est pour ça que je vous ai dit, si vous me suivez, vous mettez le cœur sur un homme ou une femme. Le cœur, c'est pour pomper le sang. Le corps, ce n'est pas pour pleurer, c'est pour bosser ton argent. il vous check et ma page est tellement exposée maintenant que beaucoup d'entre vous je vous dis créez un deuxième compte pour me suivre parce ils tombe sur ma vidéo il voit que vous avez vu comme tout tu... regardes comment il te supprime elle. regarde comment il te supprime Devez vous croyez comment mes blague avec vous <rire> j'ai fait la dictature sur ma page oh, ça ne vous plaît pas vous quitter ouais L'autre jour, voyais, on a acheté la marchandise au marché. Ils sont arrivés chez un Nigeria. Ils me disent que le père, là, quand il te vend, ce n'est pas toi qui dis ce que tu veux. C'est lui qui te dit ce qu'il te vend. Et comme il te vend, s'il si te dit que je ne te vends pas moins de 1 kg, tu montes, tu descends. Il te dit que tu ne veux pas être chassé. Il te dit, oh, oh, oh, oh, oh. Quand on m'a parlé du père, j'ai dit que je dois rencontrer l'homme si un jour. Quand tu connais que ta chose est bien, tu ne marches pas les gens. Parce que tu connais ce que tu fais. Tu connais ce que tu veux. Tu nous as trop marché dessus. Trop. Tu passes les gens disent que waouh, tu es belle, ma chérie. Waouh. Tu as l'argent, je suis sûr que tu as l'argent. On ne peut pas voir le genre de personne avec qui tu sors. Maman. Donc tu as accepté les choses, tu as accepté. Hum. Hum. Hum. Je suis là pour vous réveiller. Vous allez que vous réveiller, que sauf écoute-moi, le jour où tu vois que tu peux me parler, je me parles. Et Les gens qui m'écoutent ici depuis trois mois, ils m'ont jamais contacté. Donc tu n'as pas forcément besoin, je suis tellement busy. Tu n'as pas besoin de, me, de venir venir et te consulter tu vois comme... Écoute seulement. Même les gens qui me détestent, les gens qui sont allés chez les marabouts contre moi, ils me regardent chaque soir. Ils viennent checker. qu'elle a fait comment aujourd'hui Ils n'ont plus besoin du miroir ou de la boule. Ils viennent se sur mon Facebook. Le cœur, tu pompes le sang avec. Ça veut changer de fonction. Tu dis que le cœur ne t'amuse pas parce qu'il va te supprimer. Parle à votre corps, oui. Hein? Bonsoir, bonjour. Restez là, on vous menace. C'est le père de mes enfants. Tu fais un petit commerce et te décourage. Et toi, ta main est tellement bien que quand tu touches quelque chose, ça marche. Tu pètes ta dîme, tu fais tes lavages, tu fais tout ce qu'il y a fait, tu fais. Dès que tu mets ta main sur quelque chose, ça marche. C'est pour ça que son âme c'est le découragement. Et check vos statuts, hein? <rire> Sharon, tu ne connais pas l'histoire d'Anatole Tu ne connais pas Anatole. Anatole, c'est mon coq. Il est beau. Il est élégant. Quand il est arrivé chez moi, le premier jour, il avait 10 femmes. Il avait maintenant 11 femmes. C'est un coq de Bonapriso. prison c'est là où il y a les grandes, les grandes maisons. Les routes sont lâches. Il n'y a pas déjà de trou. Dès qu'Anatole arrive ici, on a déjà donné le nom de son ennemi là. Balthazar. Balthazar. Dès qu'Anatole arrive, je sors le matin, je reviens à, à 10h. Je trouve Balthazar sur la tête d'Anatole. En train de le piquer. Balthazar, c'est un maigrichon coq. Aux allus de bandit, quand il te voit comme ça, il n'amène pas les filles au restaurant. Quand il entre ici, il monte sur les Quoi, les, les poules. Anatole les amène au restaurant. Je vais vous faire une photo de demain quand il entre les amènes au restaurant. Anatole est élégant. Anatole vit bien. Si vous m'avez là où il est pêché maintenant là, il a cinq filles à côté ici là. Deux sont en haut dans l'arbre. Trois sont en de là-bas. je trouve Anatole Balthazar est sur sa tête pourquoi tu es beau pourquoi on t'aime pourquoi tu as beaucoup de femmes je n'ai pas pourquoi tu es dans la barrière pourquoi tu dois en tue. vous me demandez pourquoi les gens vous détestent vous me demandez pourquoi les gens vous détestent <rire> <rire> <rire> ma chérie tu es belle. Seulement pour ça. Écoute-moi. Voilà un motif. Comme elle est belle là, elle ne va pas se marier. On passe chez le marabout. Bloquez-moi l'enfance. Pour certains d'entre vous, on a fait ça quand vous étiez petit. Tu es parti en vacances chez une tante. Elle parle de toi déjà à tout le monde, lavez-vous avec ça, faites ça. Elle fait pour toi à côté. n'envoie pas vos enfants chez n'importe qui. Tu restes comme ça là, tu arrives chez une tata un jour, son neveu est venu du de, de, de Brésil ou bien de Gensay ou de Paris. Il te voit, il flash sur toi. Il dit que ma mère, j'ai toujours fui les femmes, mais celle-ci, je vais l'épouser, voilà la femme de ma vie. Tu es toi là comme ça, simple, belle, ton étoile. Fais le toquer. Donc, il va voir, il se présenter devant ta famille après trois semaines. Il dit que c'est toi. Comme il rentre comme ça là. Il dit que comme il rentre, il va faire tes papiers. Il revient t'épouser dans deux mois, tu montes. Reste avec lui. Comme il a parlé comme ça là. Les Balthazar vont sortir sur ton cas, ma chérie. Tu vas voir. Comme il est monté, on va le bloquer là-bas. Il va arriver, on va prendre ses papiers. Il va avoir problème avec la police. Après, il va ceci, ceci, cela. Il va me faire encore 10 ans dehors. Il va plus passer en au pays. Parce qu'il avait dit qu'il devait venir t'épouser. <rire> vous me demandez pourquoi j'en déteste. Vous me demandez pourquoi j'en vous déteste. Tu as grandi, j'ai ta tante. Elle trois filles. Cendrillon, non? Tu l'aides, tu fais tout. On dit que non, tu vas te marier. Hum. Mes trois filles qui sont ici, elles ne se sont pas encore mariées. Pourquoi c'est elles que vous prenez? Et pas chez le marabout. Bloquez-moi la fille Tant que mes enfants ne se marient pas, elles ne se marient pas. Parfois, pas même dire à ton fiancé qui est venu voir Oh maman, tu es la mère, tu es quand même la nourrice de ma, ma fiancée, non. C'est toi qui l'as élevée, non. Est-ce que tu connais qu'elle a voté quand elle avait 16 ans Est-ce que tu connais que ça fait seulement deux mois qu'elle a quitté un gars Hein Parfois, ça fait tellement mal aux gens. Ils ne peuvent pas se retenir. Croyez aux actes des gens. Pour ta mère, alors, n'en parlons plus. Parfois, c'est ta mère biologique. J'allais dire, même père, même mère, que c'est ta mère, même père, même mère. Tu es sorti de son ventre. Pour elle, c'est toi qui as arrêté sa vie. qu'elle te voit ses chiens et chats, te gronder, te taper, te chasser, te dire l'enfance là, tu hein, hein, hein. dis, maman, c'est quoi Mais maman, maman nawet il Parfois, c'est le père. Il ne veut plus, il n'a jamais voulu entendre parler de toi. Dès que la mère dit que tu es enceinte, il a haï ta mère depuis que tu es dans le ventre de ta mère. On dit papa, pardon, tu es son père biologique, viens seulement t'asseoir à la doute. Ne fais rien, n'apporte pas l'argent, on va tout payer. Ne fais rien, le père, viens seulement t'asseoir, tu fais acte de présence. Ouf. il vient gâter ton mariage. Il vient gâter ton mariage, ton propre père. Vous avez bêtement fait confiance aux gens. On a gâté vos mariages. Tu es là, tu as 42 ans, 45 ans. On a bouché vos trompes. Tu as un enfant, 15 ans. Tu vas m'accoucher un enfant, il est mort. Tu es là comme ça. Écoutez, je suis venu te sortir du trou là où on t'a laissé. Mais que ta vie est finie. Tu vas accoucher à 47 ans. écoutez moi bien. J'ai reçu une dame aujourd'hui. Elle me dit qu'elle a 42 ans. Son enfant a 13 ans. Elle ne saigne plus depuis 2 ans. Donc, depuis qu'elle a 40 ans, elle ne saigne plus. Elle est venue la première fois. Elle se lavait au sel. Laissez-moi regarder à distance. Pour ça, j'ai dit, Pas, va te laver au sel. L'argent qu'elle avait payé pour la consultation, elle a pris les produits, elle est avec Deux jours de lavage, troisième jour, elle rêve qu'elle a en train elle, elle est arrivée deux fois déjà qu'elle a en train de saigner. dit que ma chérie, je n'ai même pas encore commencé mon travail sur toi. Je n'ai pas encore commencé. Vous allez accoucher, tu commences à accoucher à 42 ans, 43 ans, tu fais encore trois enfants. On a trop enterré vos vies. Tu es là comme ça, tu es là, qui Tu es à fin, tu, et qui, est, et qui est. Tu es venu accompagner les gens sur la terre. Dieu m'a envoyé que je suis là pour terrasser les œuvres du diable. Acte chapitre 17, 38. Oui, même les amis font ça. Tu sois avec nos mains. Ils te trouvent dans ta vie quand tu es à terre. Et tu lui dis que comme tu peux voir que je à terre comme ça, ce n'est pas moi. Mes choses vont marcher. My things go waka. Il te dit que, ah, premier mois, il paye ton loyer. Tu lances ton activité, tu serres le cœur, tu pousses, tu payes, tu commences. Troisième mois, tu te mets en ça, tu le dépannes même souvent. Comment ça l'énerve? Donc ma chérie, tu vois ça, Roi? On te fait les compliments, ça l'énerve. Tu parles Fina, tu fais les dons. Tu arrives là-bas, on prie pour toi. Hé, hey, maman, merci. Hé, hey, maman, que Dieu t'a tormenté. Que Dieu. Il est à côté de toi comme ça là. Son Galico. Galico. <rire> on ne vous a pas encore détesté. Ils vont voir. Votre vie commence seulement. Bonsoir Pablo. Je suis là pour terrasser les œuvres du diable dans votre vie. 2022, si vous allez conduire la voiture neuve payée, écoutez-moi bien. Vous avez conduit la voiture neuve Payer totalement cash. 14 jours en janvier. Le mois de janvier, si vous avez fait le chiffre d'affaires de 6 mois de l'année passée, ce que vous gagnez en 6 mois, vous allez gagner ça en 9 mois. Donc là où ils ont ont mis là ils savent que même si on multiplie les dizaines on emprunte les centaines tu ne peux pas te lever ils ont menti la Bible dit dans Matthieu 4 verset 16 sur ceux qui étaient assis dans l'ombre de la vallée de la mort dont on t'a laissé la on jeter on a fermé la porte une lumière celle levée. Je suis cette lumière. Donc dans votre salon, vous avez laissé. de voilà, à deux heures, tu tombes sur Facebook. Pam. Quelque chose prend vie dans toi. Tu sens comment ton cœur, ta confiance commence à revenir. Tu sens ton cœur que je... et mes rêves. Ma voiture. Mes terrains. Mes maisons. Ne vous inquiétez pas, la Bible dit, je suis là pour, pour vivre la Bible, je suis la parole. La Bible dit, il dresse une table devant moi, en présence de mes ennemis. Ils vont venir à votre couronnement. Ils seront là. Parce qu'avant, vous vous disiez, maintenant que j'ai, il ne faut pas qu'il sache. Il faut que je me cache. Il faut que je me cache. Donc, ce sera la roha. Tu crois que si tu construis le château, on ne va pas voir <rire> Tu construis le château, on ne va pas voir. Celle-là Roline, ma page n'est pas pour pleurer. Écoute-moi. Mets le sel dans l'eau, tu te laves avec matin et soir. Ne paye pas ma consultation, ne viens pas que je te consulte. Fais-moi les deux choses là. Tu vas voir. La puissance qui travaille en moi va travailler en toi. Les choses là, je ne suis pas une chose, Je ne suis pas la reine des choses. Je dors que ma vie dors mon frère, je dors pourquoi. Toi, tu ne dors pas pourquoi. Vous allez voir comment. Je dis que j'ai des témoignages que les gens me disent. Vous allez récemment. Une m'a dit aujourd'hui. On l'a prise pour l'affiche. Vous avez remarqué au Cameroun que tap, tap, send. Ils ont des affiches qui sortent partout. J'ai deux personnes. Un autre m'a dit, je suis nominée. On m'a nominé à un, à un à des awards qu'on va remettre en Belgique. Je ne sais pas dans pays. Il m'envoie la vidéo. Il me dit qu'on m'a nominé. Je vais gagner le prix et je vais te le dédier. Même jour, une autre m'écrit, elle m'envoie son affiche. Elle me dit que j'avais fait l'application depuis 7 mois. Ils m'ont oublié. Aujourd'hui, ils m'ont envoyé l'affiche. Ça fait 2-3 jours, ils m'ont demandé de renvoyer ma photo. Ils m'ont sélectionné. Que me voilà. Elle en m'envoie sans son affiche. Que je suis devenu brand ambassador. Votre lumière n'a pas encore brillé. Je vous ai dit qu'en huile de célébrité, non. Même si c'est seulement mon sel que vous lavez avec. Vous allez voir. Il dit que vous allez voir. On vous a trop capouillé. On vous a on dit, ah, elle là, pardon. Elle là. Pardon, vous appelez. Pardon, laissez-la là-bas. Là Ils vont aller vous chercher dans la mois que vous avez lancée là, au fin au fond de la mois. Ils vont vous nettoyer. Vous vous déposer sur le chandelier. Pour que vous brûlez sur toute la maison. Même les décepticons sont inspirés par moi. Même ceux qui me détestent viennent dans ma page prendre l'inspiration. <rire> si ça ne sert pas la puissance, dites-moi. L'autre se lève, l'autre jour, il fait le direct contre moi. Il dit qu'il va me démasquer, il va parler comment je fais l'escroquerie. On m'envoie me, ça en inbox. Il n'a même pas eu le temps d'aller lui dire quelque chose. Continuer ma vie. Le lendemain, je le vois dans mon direct. Il vient me faire un compliment, que tu as de beaux yeux. Je sais pas qu'il avait dit. Je, je veux avoir un représentant en Kinshasa. Si vous si quelqu'un pense qu'il peut être représentant là-bas, il me dit. Bien sûr, il, il, il faut payer aussi, il faut donner l'argent. Mais j'ai beaucoup de clients à Kinshasa beaucoup. J'ai dit au gars que donc tu m'insultes, tu viens encore dans mon direct. Tu es inspiré par moi. <rire> ouais. Mais je ne l'ai pas supprimé. Le secrétaire, il va passer sur ma page pour regarder. Il ne m'a plus commenté. Il ne m'a plus parlé. <rire> Ils vont vous enlever du trou là où vous avez mis. Parce que le genre de force, c'est là. Comme on dit, c'est. Oh, you cannot deny it. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. C'est trop fort. L'éléphant dans la pièce. The pink elephant in the room. You cannot miss it. François Faufranc, c'est quoi? Pour acheter les produits, voilà le numéro là-bas. Contactez le numéro. Vous commandez. Soyez persévérant. Vous partez sur ma page Facebook. Il y a le site internet vous partez là-bas pour connaître vos comptes, vous payez, on vous envoie aussi. Il y a le site. Habituez-vous aux scènes de jalousie. On voit tu achètes ta voiture de rêve. <rire> tu as payé l'assurance. Tu as l'eau la voiture ici. Non, non, non, non. It's my car. It's my car. It is my car. J'ai les papiers. Et quand vous vous dire qu'ils ont dit qu'ils ont dit que ne vous attardez même pas. Vous êtes la télé, ils sont les téléspectateurs. Je ne pense pas que Beyoncé s'arrête quand elle fait son spectacle. Elle dit que toi dans YouTube là qui me regarde, tu dis que quoi Le show se passe anyway, anyhow. Que tu sois là ou que tu ne sois pas là. Donc toi qui me regardes, la télé va tourner. Tu éteins la télé, tu allumes la télé, la télé tourne. Voilà votre vie. J'ai une dame qui me dit aujourd'hui que maman, je te guette sur le dis je te guette sur Facebook chaque jour. Qu'elle fait une journée, il ne te voit pas. Bah, que j'ai écouté toutes tes vidéos. J'ai à toutes tes vidéos. Donc, vous devez vous habituer à la jalousie. Vous devez vous habituer à leurs paroles. Que ce soit papa, maman, ton gars, ton mari, ta femme. Parfois même ton enfant. C'est quand tu commences à te discipliner que ton enfant va commencer à faire les scènes. Roland de Bonsoir. Vanessa Dweb, lave-toi avec le sel. Regardez mes vidéos. Ne me contacte pas. Tu as compris. Vous allez vous habituer. Priez sans cesse. Tu crois que priez sans cesse, ça fait quelque chose. Tu pries de depuis combien d'années? Tu pries depuis combien d'années? Je vous dis toujours, pourquoi quand Dieu a dit à Moïse que l'esprit de mort va passer ce soir pour vous protéger, prenez l'isop, ou bien prenez, prenez un, un agneau, vous le tuez, prenez le sang, tremper l'herbe là dedans Chastain, Ingrid, samou je vais te bloquer tu as compris tu vas sur ma page ceux qui sont sur ma page depuis les y une semaine connaissent comment je fonctionne si tu viens tu veux pleurer ça dégage par le sel de 25 y a dans ta cuisine tu te laves avec ma vie ne marche pas ma vie n'avance pas toi ta vie n'avance pas que qui tu vas te mettre ce soir, je ne vais pas te laver, non? N'est-ce pas? Tu vas te laver avec le sel. Ma vie n'a pas Arrêtez de chercher la pitié des gens. Arrêtez. C'est comme ça que le père de ton enfant te demande toujours les deux couchés avec toi. Tu veux la pitié. Pitié. Il n'y a pas de pitié dans la vie. Hein. Quelqu'un te donne, vas il cherche quelque chose. Pourquoi Dieu ne leur a pas dit, mettez-vous dans vos chambres, vous priez. Quand l'esprit de moi va passer, il connaîtra la chambre qui a les prières. Il va connaître la chambre des enfants de Dieu. Il leur a donné une action concrète. Prenez-vous marquer la porte avec le sang. Mettez le sang. C'est un parmi vous, il vous faut aller au village, vous tuer même un bouc. Je vous dis. Il vous faut aller tuer une poule. Vous êtes là la et langue là. Dès qu'on te parle de travail de, de trucs traditionnels, ça va parler tout d'argent. Hmm. Ils ont pris, mettre sur la porte, mettre dans le sang, mettre sur la porte, aller se coucher. L'esprit de mot arrive dans la nuit. Il sillonne. Ah ah, ils se sont laveux Oh oh, ils ont aspiré le sel dans leur chambre. No go. No go. No go. Gladys, tu vas connaître quelque chose avec moi. Je n'aime pas la paresse. À la tête de ce direct, tu as le numéro de téléphone. Si tu ne peux pas envoyer ta main cliquer pour prendre, tu laisses. Vous les femmes, là, vous êtes trop paresseuse. Jesus. Bonsoir, Florie. Trop paresseuse. Vous ne pouvez pas chercher un peu. Tu ne veux pas chercher. Tu viens acheter tes produits, c'est là. Il faut que je prenne 30 minutes pour te dire comment on utilise chaque produit. Arrête. Tout est sur YouTube. Je vais même tu dis abonnez-vous sur YouTube, vous ne vous abonnez pas. Partez regardez sur YouTube, vous ne partez pas. Ta vie là, tu dois chercher. Tu dois travailler. Vous aimez la paresse. Bonsoir, bienvenue. Si quelqu'un me suit pas sur la page, peu importe ma vidéo, il y a toujours mon numéro dessus. Donc, je ne vais même pas vous répondre. Apprenez à chercher. J'ai besoin d'argent pour commencer mon business. Ça fait cinq ans que j'attends l'argent pour commencer mon business. Tu as combien? J'ai 20 000. Comment ça avait 20 000? En deux mois, les, les 20 000 là vont devenir 300 000. Fémi, ça. La paresse. Pas sur YouTube. Mets ta connexion de 1 000 francs. Va chercher comment on fabrique le beignet. Va chercher comment on fait les croquettes. Va chercher. Mets deux vidéos, tu vas trouver. Je ne connais même pas comment on peut pas la nourriture là. Je ne connais pas. Je ne connais pas. Tu es en Turquie non? Tu ne peux pas la nourriture des Turcs non? N'est-ce pas? Pas sur YouTube tu tapes le nom de la nourriture. Tu vas voir comment on peut pas ça. Ils m'ont dit qu'une Camerounaise qui peut pas la nourriture des Turcs peut pas. Tu vas. Ne soyez pas seulement langue langue comme ça devant les Le Seigneur bénit le travail de tes mains. Il ne bénit pas tes mains. Il bénit le travail de tes mains. C'est ce que tu touches qui prospère. C'est ce que tu touches qui prospère. Ça veut dire que tu as fait une action de toucher. Quand tu développes ce qui tu dit là, les gens ne peuvent plus rien. Ils vont te regarder monter. Te regardes, tu achètes ta nouvelle voiture, nouvelle maison, nouveau quartier, nouveau terrain. Non, tout ce que c'est que nouveau, nouveau, nouvelle, nouveau, nouvelle. Ils vont checker tes statuts. Comme tu atteins un niveau, où tu n'as plus le temps de poster sur les statuts alors. Allons, allons, allons, allons. La sauce Gombo, le bébé. Hey, hey, hey. Tu bosses tellement que tu n'as plus le temps. Les statues, là, tu n'as même plus le temps. Bonsoir, la reine Simon. Bonsoir, la reine Doudeux. Ils vont vous chercher. Parce que votre vibration est en train de monter. C'est en train de monter. Tu te lèves, tu as confiance en toi. Tu es dans ça, tu as passé six heures, tu as écouté mes vidéos. Tu crois que tu es super woman. Tu crois que tu peux tout accomplir. Ça, c'est le Jocelyn Effect. You got the Jocelyn effect. la force qui est ici, là, qui s'active. Tu vas te lever le matin. Tu passes de faire Tu passes chez le magasin. Tu trouves. Tu, prends le, tu loues le magasin, tu avances l'argent. Je dis que je ne sais pas comment il finit l'argent, mais je prends seulement ça Votre nouvelle dimension, c'est que vous allez prospérer en présence des jaloux. Parce que vous avez besoin du public. Comprenez bien. Et ce que vous me regardez, je sais. Vous avez tellement essayé de me décourager, de m'influencer. Ça n'a pas marché. Inofiwaka, parce que vous ne m'avez pas appelé. Je sais qui je suis, je sais qui m'a envoyé, je sais qui est avec moi. Et je sais ce que je peux faire. Le truc avec les jaloux, c'est que. Quand, quand ils vont voir que votre succès est irréfutable, on ne peut plus rire. Genre, tu es incontournable. Parce que vous êtes en train de devenir incontournable. Vous comprenez? Vous êtes en train de devenir. Donc. Le jet de force qui est en train de sortir en toi là. Souvent on demande tu crois même que tu es qui? Ne leur répondez pas. Ce sont vos actes qui parlent pour vous. C'est un venu chercher tes posts sur Facebook. T'as envoyé ça en inbox. Dis que ça, c'est quoi? Ça c'est quoi? C'est moi qui ai posté, donc je connais ce que c'est. Je connais. Tu connais tu me demandes pourquoi tu me frustrer pourquoi snobele ne répondez pas avant quand ils vous contactaient comme si vous mettez hors de vous maintenant vous il couchez ils sont là pour vous en foutez hein? Hein? je suis fâché tu dors comme un, comme un bébé hein? pourquoi tu Tu mets encore la couverture sur ta tête. Parce que ton cœur est plus... Ton cœur est plus... Ton cœur est, plus... est, plus... est plus... Il veut te déstabiliser. Il sait que quand il fait comme ça là... Tu dois sortir à 4h pour aller travailler. Si vous faites les problèmes jusqu'à 3h, tu seras fatigué. Toute la journée au boulot, tu auras les yeux noirs comme ça Il commence les problèmes. Tu ne le donnes pas. Il pousse encore. Tu ne le donnes pas. Il tourne comme ça Tu ne le donnes pas. Tu te lèves le matin, il est fâché. Tu dis ah, c'est quoi C'est quoi Vous allez commencer à maîtriser la chose. Bonsoir les gens de Birmingham. Tu te restes comme ça en te lance à des paroles négatives, ni chaud ni froid. Quand il finit, tu attends encore pour qu'il ne dise pas que tu lui manques de respect. Tu attends, tu attends, tu attends. En fait, quand tu vois qu'il n'y a un peu de tu te lèves, tu pars. Tu n'appelles personne, vous dis, tu vois, il m'a. Regardez, parle à votre fils, parle à votre fille. Il te trouve dans la chambre que tu dors. D'habitude, quand elle lui parle comme ça, elle va appeler ma mère, elle va appeler mes frères, elle va appeler mes soeurs. Le temps-là est passé. Je connais là où je pars. Je connais. Je connais. Je garde mon énergie. Il y a les gens que quand on fait des problèmes ça te vide. Tu te réveilles le matin au salon, tu avais bagarré. Problème sur problème. Problème sur problème. Tu es fatigué. Mince. Yes. Dans la vie, tu ne peux rien faire. Tu es fatigué. Ton esprit se bat trop contre la personne-là. S'il le faut, pas. S'il le faut. Parce que quand tu parles, ça les si il parle encore. Garde ton énergie. Il y a des gens qui rentrent à la maison, il t'énerve. Il, il est content. Il a pointé sa journée. Et comme tu connais Bavada Alola... Mais non, c'est quoi non, Il a non, non, non, non, non, Tu non, non, non, non, se non, non, non, non, non, non, Ton énergie, c'est la clé de ta vie. Ton énergie. On dit dans mon pâteau que tombe-nous. Arrête ton corps. Hmm. La jalousie va venir de tous les côtés. Hein. Ta meilleure amie. C'était ma meilleure amie pourtant. C'était ma... Quand tu montais, à un moment, ça a trop flagrant. Tu crois que tu es arrivé. Tu n'es pas tout à ça à Bruxelles. Moi, c'est moi qui t'ai monté les magasins ici non. Tu veux montrer que tu fais le commerce et puis que qui? Tais-toi. Ne te bats pas contre eux. Tais-toi. Bonsoir la reine à, à nous. vous devez être focus, focus, tu te lèves le matin, tu as dit que je dois pointer 100 000 aujourd'hui, je dois pointer 500 000, 1 million, objectif fixé, c'est quand tu vas te lever là que tu vas voir, Problème, problème, distraction. Refuser. Refuser. me voyez, deux autres 30 Et je ne pas aller. Pardon, partagez ma vidéo. Oh, ne tentez pas de me dire que je suis fatiguée. Et tu es fatiguée, va te coucher. Je suis dans mon pointage. Claire Estelle, ce que tu viens de dire, ça a quel rapport avec ce que je dis. Hors sujet. Je vais te supprimer sur ma page. Devenez sage. Devenez sage. Je vous dis en avance parce que les jaloux sont en train d'arriver. Le genre d'argent qui vous guette. Le genre d'argent qui est en train d'arriver. J'ose, gla, glamouroser. Hein? Moi, je supprime les gens sur ma page. Tu parles, ça ne me plaît pas, et t'avertis. Tu continues, ils te bloquent. Il ne blague pas moi. Je vous dis moi, oh, ah. Le jeu, les gens qui ont été venus avec vous, vous devez vous préparer. Un, un jaloux, ah non, passons, continuons. Un, un faux message, ah non, continuons. Vous n'aurez plus le temps. Tu choisis ton focus. Le gars te quitte à 10h. À 12h, tu es faire ton direct. Ou à 12h, tu es ton business. Il dit que merde, je crois qu'elle me met. Je crois qu'elle me met. Donc, tout le ménage que j'ai fait ici-là. la déstabilise pas ça l'énerve encore ancrez-vous les émotions ne doivent pas vous bouger tu te lèves tu dis que je dois aller faire ça parfait je dois aller faire ça Noah, Noah, tu es vraiment prêt pour recevoir l'argent. Il y a l'argent dans ta vibration. Sur ce, je vous bénis. Que votre connexion aux ancêtres, au Saint-Esprit, à la Vierge Marie, aux anges, soit renforcée pendant ces nuits. Qu'ils vous parlent distinctement. Que vous n'oubliez pas leurs instructions. Qu'ils vous fortifient. Il vous guide, vous protège au nom de Jésus-Christ. Amen. sur vous bonne nuit